Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien parce que moi, ça va très bien. Surtout avec la Coupe du Monde, absolument magnifique, qu'on est en train de voir et de vivre. Quelle sensation absolument monumentale de voir ces équipes se donner, voir toutes ces surprises, toute cette intensité, tous, tous ces stades avec une ambiance de malade mental, franchement, c'est absolument Génial à vivre. Hier, on a pu assister à un match entre Messi tout seul face à la Croatie. On a pu voir que Lionel Messi a pris les 11 joueurs croates. Il a mis son petit penalty habituel et ensuite, quelquefois, il avait besoin de petits joueurs argentins et du coup, il leur faisait la passe pour qu'ils marquent. On a pu voir que Lionel Messi était un joueur hors pair, un joueur d'un niveau... Uh, stratosphérique. Il peut faire tout ce qu'il veut avec le ballon. Le ballon lui obéit. Le ballon est ensorcelé. Oui, Lionel Messi est un sorcier qui a pour le ballon comme esclave. Il fouette le ballon. Il lui dit, va à gauche, va à droite. Le ballon obéit car il n'a qu'un seul maître, Lionel Messi. Le ballon a commis et a avoué sa soumission complète Envers Léo Messi. Et c'est ce qu'on a pu voir hier. Donc, l'Argentine a défait la Croatie de Luka Modric, Brozovic. Tout ce qui se finit en sandwich a été littéralement avalé par les Argentins. Tout le monde était littéralement choqué. On a pu voir l'Argentine partir du plus bas, c'est-à-dire perdre jusqu'à la victoire. Vous les avez vus monter en puissance chaque match jusqu'à la finale de la Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va revenir sur ce match absolument exceptionnel et sur le parcours exceptionnel, historique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, la France affrontait le Maroc et malheureusement pour le Maroc, la France a réalisé le job qu'il fallait, c'est-à-dire... Être sans pitié avec des joueurs comme Mbappé, des Giroux, des Griezmann, des Kolomouani, des Turam. Ça ne s'arrête pas. Un vivier de talents français qui ne s'arrête pas. Qu'est-ce que tu veux faire Les Avengers, Naruto, One Piece. Tout, tout. Des gens, il a tout. Il a tout. Armes nucléaire, missiles, sous-marins. Il a tout ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire Hein Oh là là Donc on ne va pas se mentir, le Maroc n'a pas démérité. On va pas se mentir, le Maroc aurait peut-être mérité un petit but ou deux. ça hein aurait mis un petit peu plus de piment dans ce match. Mais malheureusement, le Maroc s'incline aujourd'hui 2-0. Et c'est la première fois dans cette compétition face à l'équipe de France championne du monde en titre. Ça veut dire que le Maroc ne perd pas contre les petites équipes, les petits bambins. Tu vois ce que je veux dire Il faut d'abord que tu gagnes une coupe du monde. Et après, tu peux battre le Maroc. Tu te rends compte de cette dinguerie monumentale Oh là là On a pu suivre, aimer et surtout rêver grâce aux Marocains. Et surtout, mesdames et messieurs, grâce à l'exploit que le Maroc vient de réaliser en atteignant les demi-finales, chose qu'aucun pays africain, aucun pays arabe n'a réussi à réaliser, il va permettre à d'autres pays africains de pouvoir participer à cette compétition. Apparemment, maintenant, il n'y aura plus cinq équipes africaines en Coupe du Monde, mais bien 10 Vous vous rendez compte de cette dinguerie Oh là là, les Marocains sont allés au front et eh oui, on a pu voir que les Marocains sont allés au front, même si... Tous les Algériens, enfin la plupart des Algériens, étaient pour l'équipe de France, surtout... Ils avaient pour excuse que oui, mais il y a quand même Kylian Mbappé qui est algérien camerounais. Voilà, voilà, voilà. <rire> on connaît. En tout cas, euh, le Maroc est éliminé suite à une défaite face à la France. Bon, c'était un petit peu logique. On va pas se mentir. Ouais, on s'attendait peut-être à un exploit. Mais bon, l'équipe de France, c'est l'équipe de France. Didier Deschamps, il a toutes les armes que tu veux. Tu vois ce que je veux dire hein c'est un bazar à armes. Tu vois Là il dit ouais regardez ici c'est les clés de C'est ma meilleure arme. Alors tout le monde la veut. <rire> c'est absolument génial. Qu'est-ce qu'il fait Ah oh là là Il court vite comme l'éclair, il met des buts n'importe comment. Il te met les frappes n'importe où. Qu'est-ce que tu veux T'aimes pas celui-là Bah si tu veux à côté on a un petit Dembélé Hein Ouais, j'aime bien, ouais. Bah lui c'est un mec de quartier, tu vois. Quand il a le ballon, on sait pas ce qu'il va faire. Même nous, on sait pas. Alors là, on est vraiment trop content de l'avoir. Mais si vous voulez, on a un petit peu tout le monde là-bas. Oh, il y a un petit... Et puis on en a en stock, hein, parce qu'on n'a pas tout ramené. On n'a pas tout ramené. Bah attends, il n'y avait pas assez de place. <rire> bah ouais, qu'est-ce que vous voulez hein? Mais oui, vous, vous rendez compte de cette dinguerie hein? Donc là, absolument, une finale stratosphérique, en haut de toutes les montagnes, va se jouer entre Kylian Mbappé et Lionel Messi. Qui va sortir vainqueur de ce match, de ce duel. Qui est David, qui est Goliath euh, Tu vois ce que je veux dire Qui est le brigand, qui est le policier Qui est-ce qui va réussir Le brigand, il va partir avec le magot Et le policier, il va dire Oh, ben, bah, oh, l'affaire est classée Ou bien c'est le policier qui va attraper le brigand Hein Qui est-ce qui va gagner Est-ce. bondi Cette ville de France qui n'arrête pas de nous sortir des talents. Comme nous n'avons pas l'habitude de voir. Nous, là, quand on voit Bondy sur l'affiche, on dit Oh, ouais, Bondy. Mais maintenant, quand on va voir Bondy sur l'affiche, on dit Ah, ouais C'est d'ici que vient les trucs Vous vous rendez pas compte. Donc là, on apprend qu'il y a une autre pépite qui nous vient tout droit de Bondy, du nom de Randall Kolomouani. Oui, Randall Kolomouani. Premier but, demi-finale de Coupe du Monde. Non mais attends, on se croit, on se croit où là Hein Le mec, il est clairement en mission. Il n'est pas venu pour faire les blablabla. Bla, des. Comment dire des, des, Il n'est pas venu pour tergiverser. Il n'est pas venu pour cogiter. Non. Il est venu pour faire agiter les foules. Donc on va pas se mentir. Nous savons que les Marocains, vous êtes déçus vous vous attendiez peut-être à arriver en finale de cette Coupe du Monde franchement ça aurait été une chose absolument magnifique mais on ne va pas se mentir quand ça arrive en demi-finale les surprises sont terminées et le Maroc n'a pas encore euh, donc, euh, eu euh, la chance de participer à une finale de Coupe du Monde mais c'est pas terminé avec la performance que vous venez de faire, vous ne savez pas là il y a un Lionel Messi marocain qui est en train de se préparer là à l'heure où je vous parle, bien sûr, il est en train de travailler. Il y a Lionel Messi marocain, un Kylian Mbappé marocain, un Cristiano Ronaldo marocain. Ils sont actuellement en train de s'entraîner, bien sûr. Mais ouais, ils sont tout petits, là, t'inquiète pas, ils vont grandir. Tu vas voir, et on va tous dire « Wow, le Maroc, ils sont trop forts, oh là là !» Bon alors, en tout cas, nous attendons cette finale entre Lionel Messi et Kylian Mbappé. Euh, déjà, on a pu voir que Neymar a été littéralement effacé de la compétition. On peut voir que quand même les Paris, le Paris Saint-Germain est quand même un petit peu à la fête dans cette Coupe du Monde. Hein on va pas se mentir. Hein hein hein allez, allez qu'est-ce que t'as oh, pas les polaines. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon là, on a quand même Messi, joueur du Paris Saint-Germain, euh, qui va en finale de Ligue des Champions. On a aussi euh, Kylian Bap qui est en finale de Ligue, euh, en finale de Coupe du Monde, Alors, je ne vais pas faire de lapsus euh, euh, qui pourrait euh, euh, porter la poisse au Paris Saint-Germain, mais là, on va rester sur cette Coupe du Monde absolument magnifique. France-Argentine, qui va sortir vainqueur Nous savons tous très bien que Lionel Messi en a gros sur la patate avec toute cette histoire de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé l'a déjà éliminé en 2018. Là, c'est le moment ou jamais de prendre sa revanche. On ne va pas se mentir. Que le monde entier veut voir Messi avec sa Coupe du Monde. Tout le monde veut voir Messi avec la Coupe du Monde. Il va mettre sa petite photo sur Instagram avec sa Coupe. Et là, ça va être la photo la plus likée du monde. Si ça arrive. Mais vous connaissez comment les joueurs de Bondi ont été éduqués. Ils sont pas là pour tergiverser, pour cogiter, pour dire « Ah mais attends, je te fais un petit peu de place non ». Non Kylian Mbappé tu penses que lui, dans sa tête, il va se dire, ah, mais attends, c'est la dernière Coupe du Monde de Lionel Messi, ouais, je vais lui laisser... Mais non, mais t'es malade <rire> Mais t'es à ouf Il voilà une opportunité. Une opportunité absolument magnifique de priver le soi-disant meilleur joueur du monde de sa dernière Coupe du Monde. Bien sûr, ne serait-ce pas absolument succulent que Kylian Mbappé remporte cette Coupe du Monde. Ensuite, rentre aux loges, au Parc des Princes. Salut tout le monde. Alors, aux vacances. Ça s'est bien passé Neymar, on va au carnaval En tout cas, nous allons voir ce qui va se passer. C'est absolument doux à voir. Bravo aux Marocains, vous n'avez pas démérité, bravo à l'équipe de France, hein, vous avez fait le job euh, attendu, euh, même si vous avez fait un petit peu trembler euh, beaucoup de personnes, on va pas se mentir, moi je pensais que le Maroc allait mettre un but ou deux quand même. C'est dommage, en tout cas grosse force à tous.